Yo les gars c'est Rolien Fontenoy, j'espère que vous allez bien On est au Canada, à Québec exactement Au Québec Single Track Experience Premier jour, aujourd'hui on vient d'arriver, on va déballer Les vélos, ils sont juste là dans la housse Hop, il va falloir remonter Le vélo qui est dans la housse Hop, on va le remonter, Théo est Salut. avec nous Théo qui a bien sûr son Santa Cruz toujours Le beau vélo qu'on verra tout à l'heure, ce soir c'est tranquille Demain c'est la parade où J'ai donné rendez-vous à tous les abonnés du Québec Pour faire une grosse session, vous êtes C'est oh parti oh oh oh. <laughs> All right, what is it? Yeah, wop, wop. Yeah. wop. Wop, on est parti sur une course qui montra son vélo le plus rapidement possible. Théo là il galère un petit dedans. peu. Je suis en train de perdre. Il a déjà monté les deux roues. Oh J'en ai monté euh... qu'une, j'ai pas les pédales, j'ai pas la roue arrière encore. Oh. Ouais, mais moi j'avais démonté le derrière, c'est de la triche. Je vais me rattraper sur le, le gonflage des pneus, t'inquiète. Moi bon, je crois que t'es à la bourre Aurèle. <rire> j'ai perdu. Ah, mais en plus tu perds ah, de l'air. Plus j'ai de là. Perdre, et elle elle est pas en tendue, plus je oh la là oh là là. Là, oh là là. balle. Du coup, l'idée c'est quoi Aurèle là Tente une expérience euh, marmotte, va-t-elle sortir Allez, santé, santé ouais. Première étape, on est à Saint-Raymond, François l'organisateur, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui Ben écoute, j'ai préparé un petit cocktail avec euh, 5 km de champs de culture au début pour euh, okay. que, soit, que tout le monde puisse bien se positionner. Okay. Et après, on vous a préparé un régal sur 25 km de single track où là vous allez pouvoir vous éclater avec des berms, des ponts GA, il y a de tout yeah. pour okay. vous éclater. Et bonne on ben, décide ça, c'est parti, let's go On fait la course par équipe, on sera deux. Donc la Team Bomber Show, yes. on l'a appelé ça. On a prévu un guerre Non, on l'a pas prévu, qu'est-ce qu'on va faire un go go team bomber show ok euh, à nous la poutine non <rire> à nous la poutine ok go go team bomber show à nous la poutine yeah. single track experience 3, 2, 1 et we're off c'est parti la remontada la remontada je suis dans les roues Philippe. Nous sommes actuellement en position 80 euh, Théo Encore 80 places à remonter C'est à Aqualand Ah ouais là en plein dans l'eau là Faut pas toucher Faut pas toucher Ah, ah les pieds trempés ah. Yes Yes je suis trempé On craint plus rien maintenant Ah ça rafraîchit ah, la petite montée qui fait plaisir Ça c'est des vacances Je suis dans le sable oh. Allez c'est parti la descente à gauche merci sur la gauche ah. ça ça fait du bien attention saut pour cyclistes de calibre avancé seulement allez là ça on voit là ça on voit allez go c'est la mec. partie h yep. à fond à fond à fond à fond Yeah, bro! Je voulais montrer le beau gobelet beau euh, éco-responsable. Ouais. Ouais, C'est une bonne journée. On fait 15 bornes 15 bornes là? Est là on est moitié. C'est là qu'on rattrape. Allez, on gagne du temps là, on gagne du temps. Go, go, team, overshow! Allez, la team! Allez, on s'arrête pas! Oh là là, sortie de route. J'en peux plus là. J'ai tout donné là. J'ai un point de côté maintenant. On va pas terminer la course. Maman! Je veux rentrer Good boy Yeah, yeah go, go. Il y a de l'ambiance une petite pierre, là. Intérieur Oh oui Merci 5 bornes on n'est pas dernier Il y a la crampe qui va nous rattraper Il y a la crampe mon gars je l'attends là Elle a une hache Ça part en défi trial On sent que le tronc là en plus il est bien trempé Celui qui va le plus loin Je garantis pas d'aller au bout À ah bon <rire> Allez Allez là Allez le tronc Le tronc Le tronc mm -hmm. Ouais Ouais Ouais, oh, ouais, oh, ouais, oh, ouais oh Le, tron, le tron. Ah Ouais, oh <rire> cool. ah, obligé Ouais tranquille. Wop Yep, yep. Oh, oh, oh oh oh voilà, quelle première journée, on est éclaté. On n'est pas prêt, je savais que physiquement ça allait être compliqué pour un trialiste de faire autant de bornes. Écoute, ça l'a fait, on s'en sort avec euh, un bon paquet de crampes, hein, je crois. Bon, en tout cas, c'était bien sympa, du dénivelé, des sauts, du fun. Ouh. Voilà, maintenant on va aller laver le vélo, manger, et puis on se retrouve euh, bah, demain. Ciao les gars. Allez, on va coller hey. la petite plaque de leader. Oh, yeah, yeah, yeah. Regarde. Et comme c'est beau. Paf Première, peut-être tu l'as pas collé droit, ça. Deuxième jour du Québec Single Track. On est à Mont-Saint-Anne, le lieu emblématique du Canada. Un truc de ouf. On est, est tout en haut. Regardez-moi cette vue déjà. Le fleuve Saint-Laurent ici. Là-bas, vous pouvez apercevoir Québec. Tout, tout, tout, tout, tout, tout au fond. Le départ, c'est ici. Ça commence dans 10 minutes. C'est parti. Deux, un, showtime Ah, ça qu'on veut. Ça, c'est parti, ça. On va essayer d'avancer. Sur la droite. Sur la gauche. Hop, merci. Sur la gauche. Merci. sera à droite. Gauche. Ravitaillement À boire. Ah, on s'arrête, nous, on est On profite. hein. Bien visite au Mont Saint-Anne. Eh ouais, sympa. Belle piste, 108 a ah. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonne journée. Ok, ligne B, c'est pour les poules ou A, c'est pour les âmes ah. bon, Allez, c'est la remontada. Bon, oh, ils bon, oh, bon, étaient chauds bon, là. Allez, la remontada, elle est par ici. Eh ah. La remontada. Oh, <rire> ah, équilibre. Wheeling obligatoire là. Oh, oh, oh. Oh, allez. Oh. Oh, hop. Oh, ça charbonne là! Allez, go! Yeah. Allez, à tout à l'heure! Yeah, buddy. Yeah. Ah, bon, je suis sec! Je te fais une petite variante, regarde! On ne voit plus les fagnons roses, c'est bizarre. Ouais, il pas. <rire> ah C'est pour ça. Un kilomètre avant la fin. C'est au la fin Allez, le chrono, le chrono, le chrono oh. Et voilà Journée 2 terminée, mon Satan. Une expérience exceptionnelle si vous avez l'occasion d'y passer. C'est juste la meilleure étape pour l'instant. Donc maintenant, on va aller manger un petit coup, nettoyer le vélo et on repart sur Québec pour le souper. Allez, à demain les gars. Tiens. Et voilà. Allez, c'était bien Ouais, c'était terrible. terrible. Ah ouais, trop bien. Ouais. La dernière, juste un truc de ouf. 3, 2, 1, c'est parti Ah, gorille Il est un peu plat lui. Un gorille séché. Allez mec, check. C'était pas là. Nickel. Ouais Wow. Des ça. va hein? Eh. Yeah. <laughs> yeah, bro C'est cool Ah, ça ah, va. Ce sont les deux français. À l'étape 3, c'était l'étape poussiéreuse. Hein. Légèrement. Ah, légèrement. Ah, c'est aussi une chance que ça fait pour un tour. Oh, là, là, là. Donc l'étape 3, 2 heures, deux heures On est au 27. goût. Vous ne pas partir sans goûter la poutine ils vont nous l'offrir. Yes. Maintenant, c'est le petit repas du midi, la poutine. Je vais vous montrer ça. C'est des frites avec de la sauce dessus. Watcha. On va bien manger avec le petit beignet. Petite poutine. Mmh. See, we're on our way. Ah bah tout ça pour ça. Chicken line, chicken line. On relie fantôme et au départ. Two, really one, saying, go. go. Merci. Ah, bah c'est ah, ouf! Ouais. Là, 20 secondes, c'est ouf ouais. Allez, go! Allez! secondes Allez! Allez! Allez! Allez! Allez! All right. oh, je cuit. Go. Allez! La pluie arrive, on est trempé. Oh, ça monte un peu aussi. Yeah. Tchou tchou, yeah. tchou, -tchou, -tchou. Yeah. Allez, là, ça coupe, là. Ça double. C'est à droite à droite, Wow, wow, wow, wow, carnage <rire> on, oh, oh, oh, oh, oh, oh. <rire> Right ça, c'est bon dans les burns, dans la terre! Here we go! Oh le jump! Wow. Oh, J'ai trop faim, je crois que je suis en hippo, ça doit être la tête qui tourne. Non, bon, on va aller jusqu'à la fin. Hein. So, oh, oh. Yeah, <laughs> thank you, thank, thank you. merci. So, gauche!